Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo où on va parler des decks que j'ai, les decks que j'ai obtenus par collection, par achat, que j'ai modifié ou pas pour certains. Donc on va voir un petit peu tout ça, euh, le titre de la vidéo je crois que ça va être euh, ma de mes deck list ou je sais pas, ou la collection de mes decks, je sais pas encore ce que je vais faire. J'avais dit sur Twitter est-ce que ça vous intéresse justement de savoir euh, les types de decks que j'avais, vous avez été nombreux à me répondre que oui, vous voulez savoir. Donc on va les regarder ensemble. Du coup, on va commencer avec un des decks dont j'avais déjà fait la decklist, le deck Aroma. Alors, je ne montrerai pas l'extra deck, puisque euh, l'extra deck est assez commun euh, à chacun d'entre eux. Euh, enfin, deck, le side deck, pardon. Alors, on va commencer donc par l'extra deck, et pas par le side deck, donc du deck Aroma. Alors, en premier, on a un lien Kuribo, un dragon rose noir, euh, j'ai des douces marjolaines dedans, j'en ai trois, une reine des épines, une petite méliade des arbres un résident des abysses, un numéro 101, un preneur underlock parce qu'en vrai euh, je voulais mettre un peu de link et euh, ça permet de cibler des monstres, il perd une attaque égale à l'attaque d'un monstre point. pointé, enfin, c'est plus pour les effets on va dire que je mets des extra decks principalement pour me sortir de certaines situations plutôt que pour OTK, euh, dragon rose noir, un gigant château euh, parce que c'est un monstre qui a énormément d'attaques et du coup peut sortir de certaines situations euh, vu que le deck aroma n'a pas beaucoup d'attaques, jasmin aroma séraphie, euh, et donc voilà c'est tout J'avais alors Si je ne m'abuse Voilà Romarin, Roma, Serafi. <rire> j'en avais plusieurs exemplaires Le problème c'est que bah, Il ne me reste plus qu'un Je ne sais pas pourquoi ni comment Il me semblait que j'en avais trois à un moment Et euh, sans doute un tournoi j'ai dû oublier de les récupérer euh, Dans un adversaire quand il a pris possession Je ne sais pas mais voilà <rire> Donc le deck à Romain. Donc on a un jardin aroma, enfin normalement on en a trois dedans. Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Euh, Fille fantôme, euh, cornouille et effrayant, pardon. Romarin, romage. Euh, une jarre, mais qui va bientôt jarter parce que j'ai trouvé une autre façon de jouer le deck aroma sans les jarres. Jasmin, vent sec, effet secondaire, vent sec. Cananga vent béni. Chirubimé, euh, marjolaine. Jardinage d'aroma, jasmin, vent humide, laurier. Tourbillon parallèle, Cananga, Anwinjar, jasmin, typhon, laurier, tourbillon parallèle, floraison de feu, angélique aroma, euh, vent humide, romarin, euh, bergamote, quand même la carte maîtresse du deck, vent béni, marjolaine, bergamote, jardinage, vent béni, euh, angélique aroma, bouclier drainant, jasmin d'aroma, angélique, vent humide, jardinage et jardin. Voilà! C'est à peu près euh, tout ce que j'ai d'important dans ce deck là. Puisque c'est quand même celui avec lequel j'ai fait pas mal de tournois. Et avec lequel j'ai réussi à gagner quelques games. Parce que le deck Aroma arrive à surprendre. Mais j'ai prévu de jouer un championnat avec un autre deck. On va commencer par les decks championnat. Et après on va finir par les decks un peu rogue. Alors par les decks championnat j'entends. Ça reste des decks rogue que je joue en championnat. Mais qui tournent vachement bien. Et on continue avec le deck. Mon petit deck de prédilection du moment. Alors attendez que je te prie voilà. Alors on va commencer par regarder l'extra deck, je pense qu'avec l'extra deck vous risquez peut-être de trouver ce que c'est, puisqu'il y a des monstres fusion. On commence avec un castle, euh, ou castle vous dites comme vous voulez, le mousquetaire. Euh, Lévière le dragon des mers, dragon de lumière Inister, dragon de la tornade, impératrice amazonesse, l'igre familier amazonesse, un autre l'igre familier amazonesse, l'impératrice amazonesse, le l'igre familier amazonesse, la licorne chevalier du cauchemar, EQ Max, Croisédia. Et voilà, c'est un deck Amazon. Bon, je pense que vous l'aviez deviné avec euh, euh, les cartes fusion euh, de, de l'extra deck. Du coup, on a une princesse qui est euh, la carte maîtresse du deck. Il faut que je la trouve en x3 parce que je crois que j'en ai encore une. Et euh, il ne me semble pas qu'elle soit limitée à une. Donc voilà. Et puis Amazonas qui m'est très utile aussi. Espinal amazonès Asso Amazones qui est euh, la carte que je vais chercher parce que lorsqu'on invoque princesse... On a l'effet qu'on peut aller chercher une carte magie piège amazonesse depuis le deck pour l'ajouter à sa main. Du coup, je vais chercher assaut. Et lors de la battle Fall, je peux invoquer un autre un monstre spécialement depuis ma main. Il gagne 500 d'attaque. Et en plus, s'il y a un monstre qui est combattu et que cette carte est face recto, le monstre est forcément banni. Ça sauve à mort. En fait, c'est un deck en vrai, qui se joue défense, qui est très tactique. Et je pense qu'il est vachement sous-côté. La Tornade Violente, Apprenti Amazonesse, Assaut Amazonesse à nouveau, Combativité Amazonesse, Village Amazonesse, Épée Amazonesse, Appel magicien. Alors cette carte là euh, pour ceux qui la connaissent pas parce que c'est vrai que c'est une carte qui est pas très connue dans un deck amazones, c'est on inverse l'attaque et la défense des deux cibles avec un monstre amazones. Voilà. La type d'origine hein, bien sûr. Scout amazones qui fait euh, l'effet en fait qui annule les effets d'un monstre. Donc c'est vraiment sympa, espion Amazonès, le tigresse qui gagne 500 point euh, 400 points d'attaque pour chaque carte amazones. Euh, sur le terrain, apprenti amazonesse, paladin amazonesse, polymérisation, parce que vous avez vu que les fusions, reine amazonesse, tigresse, paladin, magicien, archer amazonesse, poly, village amazonesse, amazonesse avec chaîne, épée, appel, chaman, archer, héritage, qui est euh, une des cartes aussi maîtresse du deck, puisque lorsqu'elle est équipée, le monstre n'est pas destructible une fois euh, au combat, Et il peut pas être détruit une fois au combat. Et sur le côté qu'après le calcul de dommages, même si on combat un monstre qu'on est équipé, le monstre adversaire est automatiquement détruit grâce à cette carte-là. Donc c'est grave utile. Village Amazonès, reine Amazonès, euh, une hache, chaman, tempête des bébé tigre, guerrière, appel et héritage, et pour finir chasseresse. Voilà, c'est mon petit deck Amazoness que je pense que je vais jouer dans les prochains tournois, euh, avec quelques modifs bien sûr, il hein, y a des cartes qui vont, qui vont sauter là-dedans et remplacer par d'autres cartes qui se jouent en méta. Et c'est les cartes, c'est le deck que j'utilise généralement pendant les Yu-Gi samedi. Pour ceux qui suivent les Yu-Gi samedi, rappelez-vous, c'est les lives euh, qu'on fait le, le samedi soir où on s'affronte en duel. On va continuer avec un autre deck que je pense aussi jouer en et qui peut et qui peut surprendre, et pas qu'un peu. C'est le deck train. Alors ce deck là, c'est un deck que j'ai mis il y a énormément de temps avant de totalement terminer. Puisque j'ai appris qu'il y avait certaines extensions dont j'avais besoin pour l'extra deck. Qui allait être dans les DUV et autres, dans les Duel Overlord, du coup j'ai dû attendre un petit peu pour totalement le terminer. Alors, dans l'extract nous avons le cuirassé, cuirano numéro 81, euh, le super cuirassé, donc attelage, transporteur d'union, super cuirassé, canon ferroviaire, un nouveau un attelage, numéro 27, transporteur union, euh, loup de fer, euh, numéro 27, super canon ferroviaire, attelage et super canon cuirassé, canon ferroviaire, pardon. Du coup dans ce deck là on va dire que la carte maîtresse pour moi c'est celle-ci qui me permet d'infliger euh, mon adversaire de points de dégâts en sachant que je détache qu'un seul matériel et qu'il y en a deux mais c'est surtout aussi euh, l'autre fait, euh, attendez je confonds peut-être, oh il en parle dans ce numéro 27, qui me permet de faire une X6-10 si elle a attaqué, c'est bien ça, oui c'est ça, permet de faire une x 10 derrière, donc voilà. Et tous les monstres de ce deck sont soit 10, soit 4, parce que ben, les, les X6-4 nous permettent d'aller chercher une X6-10. Les monstres niveau 10, je peux les invoquer spécialement ou normalement. Et, et dans ces cas-là, ils n'ont pas leur effet, mais je m'en fous de leur effet. Euh, Chasse-neige, Monster Express, Rune étendue, Chevalier Knight Express, euh, Derrickan, train de fret lourd. Alors celle-ci, <rire> c'est du lourd, vraiment. Parce que lorsqu'elle est détachée pour un, en tant que matériel x on peut détruire une carte sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est franchement sympa. Programme spécial, locomotive, au cœur de Lyon, Rue de broyage, à nouveau une délicane. Programme spécial, Chevalier Night Express, Monster Express, Chevalier Night Express, Monster Express. Gravité 0, réception XYZ. Train voyou, gadget argent, euh, rue sur rail du Pegas volant, réception XYZ. Chasse-neige grande vitesse, poisson rouge éteint, cylindre magique, canon ondulatoire, slime métallique. Correspondance, bouclier intrigue, locomotive au cœur de Lyon. Chasse-neige grande vitesse, Dericane, du, du locomotive au cœur de Lyon, Chaudron du Vieillard, train de signal rouge, train à grande vitesse super express, énergie ascendante, train voyou, retour de ferroviaire, programme urgent, programme spécial et portail de la douleur. Comme vous l'avez compris, ce deck là c'est vraiment un deck euh, dommage. le principe c'est vraiment d'infliger des dommages à l'adversaire, on peut attaquer, sans vous dire que les cartes ont quand même 2500 euh, à euh, 3000 d'attaque et pareil pour les X Xyz, ce qui est très intéressant en termes d'attaque, mais c'est surtout pour leurs effets. Si jamais l'adversaire peut nous contrer, il suffit juste de faire les effets. Si on nous bloque les effets des monstres, euh, le deck peut tourner sur l'attaque. Mais il faut trouver rapidement une autre façon donc, de pouvoir contrer et se défendre. C'est pour ça qu'il y a un petit peu du ruet de broyage. Et d'autres cartes qui sont vachement sympas, gravité 0 et autres. Qui vont me permettre de défendre en cas de pépin. Donc ce deck là, il est aussi très intéressant. Et je pense aussi le jouer en tournoi très prochainement. Ensuite... Alors, le quatrième deck qui va être un deck de tournoi. En général, j'ai énormément de decks. Du coup, je pense pas qu'on va tous les montrer dans une vidéo. Je pense qu'on va montrer déjà les principaux que je compte jouer en tournoi ou ceux que j'estime être forts. Et on fera une autre, une autre vidéo en mode les decks que j'ai pour le fun. Je pense parce que là, sinon, ça va être une vidéo de 2-3 heures. Franchement, tout ce que j'ai. C'est un deck Blue Eyes. Un Blue Eyes Fusion. Comme vous pouvez vous en rendre compte. Étant donné qu'il y a beaucoup de monstres fusion. Donc, le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Euh, décodeur bavard, dragon argent aux yeux azur, trois fois 3 euh, cifre, cifre, poussière d'étoile, dragon de jugement, euh, divin pardon, bouillon dragon rouge, arc des mondes des abysses, mais qui va aller dans mon deck Red Eyes, qui sera aussi bientôt dans les decks que je kiffe jouer, dragon ultime alternatif aux yeux bleus, euh, Blue Eyes Twin, Twist, Twin Burst Dragon, donc euh, le dragon euh, aux yeux bleus de tête, têtes, euh, la fusion entre deux Blue Eyes, merci Biscuit pour cette carte, parce qu'elle a été très dur à trouver, euh, premier des dragons, euh, Roi Dragon, même si dedans il n'y a pas le dragon d'Ivaraniroth, mais si jamais je dois me, me séparer euh, d'une carte de mon extra deck, ce serait celle-ci. Premier des dragons, dragon ultime aux yeux bleus, et dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Pour l'instant, le deck, j'ai réussi à faire un OTK Tour 1, donc il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Après, il faut avoir de la chance, mais, euh, mais dans l'ensemble, il tombe vachement bien. Veilleur de la magie du dragon, le miroir du dragon, polymérisation, invocateur dragon bleu, sanctuaire du dragon pierre blanche légendaire, dragon blanc aux yeux bleus, dragon blanc aux yeux bleus, dragon blanc aux yeux bleus, flot de rugissant de destruction, esprit du dragon blanc, la demoiselle aux yeux de couleur bleue, euh, c'est ça, c'est les demoiselles aux yeux de couleur bleue, pardon. polymérisation, la mélodie du réveil du dragon, flot rugissant de destruction, réserve de fusion, la flot d'invocation du dragon, le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, rhapsodie de la résurrection du dragon, en x 2 super poli, le roi seigneur des dragons, en x 3 normalement, portail de fusion, donc voilà, il est la troisième, Dragon blanc aux yeux profonds, appel de la hantée, maître avec des yeux bleus, Kaibaman, force de miroir, écrasement de destructeur. Alors la force de miroir c'est vraiment. <rire> parce que le problème de ce deck là c'est si on nous pète tout, on n'a plus rien. J'ai pas de moyen de venir les récupérer rapidement, faut que j'attende le prochain tour par les effets, ça reste un deck d'wise quoi, donc la force de miroir peut nous protéger quoi. Pierre blanche légendaire, la feuille d'invocation du dragon, récupération de fusion, maître avec des yeux bleus, demoiselle aux yeux de couleur bleue, protecteur avec des yeux bleus, ancien règlement, fusion alternative et demoiselle aux yeux de couleur bleue. Voilà, alors je crois, si je dis pas, si pas de bêtises, je reverrai au montage, mais je crois que j'ai mis 4 de il me semble. On va vérifier ensemble ça y quoi. Je vais vous raconter quelques, quelques petites anecdotes, c'est que euh, c'est le premier deck que j'ai joué et que j'ai continué à améliorer en fait. Voilà, le deck Blue Eyes a été mon petit deck de coup de cœur. Alors je préfère pas forcément euh, Kaiba Yugi, hein. non c'est moi bon, j'en ai 3. Mais euh, ça a été un deck avec lequel j'ai fait mon premier tournoi et que j'ai continué à améliorer et que j'ai pas joué en tournoi ou YXSOS depuis un long moment. Mais euh, ça reste un deck que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous avez la petite boîte euh, Kaiba Corp. Allez, on va présenter 5 decks. Pour cette vidéo. On en est à 4. 5 ou 6 peut-être. Euh, du coup... Alors, j'ai celui-ci qui est pas mal. Et l'autre, on va après. Donc, le Mersourure. Qui reste un deck euh, extrêmement puissant. Avec des effets vraiment très intéressants. Alors, l'extra deck. Hop, voilà. Alors, en extra deck, j'ai... Justice pour elle, alors c'est bien évidemment euh, là. La... Non, moi je l'ai en plusieurs. Justice mère sourire, voilà. Ai D'ailleurs, pensais que j'ai en anglais celle-là. J'ai dû l'acheter à l'unité de un truc, je pense. Parce que je ne pas le souvenir. Euh, Daruma, combattant de feu. Ensuite, Léo, le, le garde de l'arbre sacré. Numéro 71, requin rubarian. Zéréor. La princesse des glaces. Numéro 39, Utopie. Euh, chaman, euh, numéro 29, Chamanquin, pardon. Et Equimax Croisidia. Voilà, on va dire l'extradex, l'extra c'est pas souvent ce que j'utilise. Enfin, j'utilise principalement juste pour footgo en fait. Sinon, euh, je pense qu'à mon avis, si je consolide bien l'extra le, deck, ça peut être un bon deck. Du coup, on a Dina, et Romer la Pandora, la, la Forteresse est volante. Candle la bête fantôme. paga et mer -Sourus, dont Donc, pas tirant, Dina, Elmer. En fait, c'est que des mer Vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque deck J'évite de mélanger les types, là c'est vraiment Mer -sourure. il n'y a que du Mer bloise Blue Eyes, il n'y a que du Blue Eyes, euh, Aroma, il n'y a que du Aroma, donc voilà. Euh, donc seal, seal, Brouilleur de Piège, Monster Reborn, Reborn, Kunai avec Chain, Donpa, euh, Bravo, ricon, Pagaille, Mer -sourure. Trap, Sagitta, Mer Dinairo, Mer -sourure. Monster Reborn, Masque du Maudit, Un Fragment de Cupidité. Union de la super équipe, de la super pote, Sagita, Barbaros, le roi des bêtes, oui bon, après ça arrive qu'il y ait une ou deux cartes comme ça qui peuvent servir dans le deck, entraînement de mer philo messager mer sourure, orbe de sécurité, Rafale, appel de trente, Sagita entraînement de mer sourure, Ricon, Elmer, Nessie, Dampa. Pandora, Ricon, Rafale, Enchaînant Mer Sourure, Pagaille Mer et bravo combat. Alors, pourquoi Mer je le considère comme un bon deck C'est parce que contre d'autres decks, il s'est se super bien sorti de plein de situations. Même sur Edo Pro, ça m'est déjà arrivé de, de me sortir face à des, euh, des Sky Strikers, des Salamand même du Orkust sans problème. Euh, à voir ce qu'il peut donner un, un tournoi. faudra que je le consolide un jour. Pareil, que j'essaye un tournoi avec. Et je vous dirai quoi finalement. Vous verrez sur Twitter ou Instagram. j'aime bien donner mais les prédictions contre qui je me bats. Du coup, en autre deck puissant. <rire> Alors, je l'estime puissant, mais pour l'instant, j'ai fait aucun tournoi avec celui-ci, mais c'est mon deck de cœur. Actuellement, c'est le deck Rika. Alors, le deck Rika, pour l'instant, à part du 100% Rika, je n'ai rien d'autre. Mais c'est l'occasion de les regarder, hein, parce que c'est quand même un des beaux decks, un, un des plus beaux decks que je trouve. Les, les cartes sont vraiment sympas, les propres aussi, Kanzashi, euh, en x3, l'arme en x3. Et ensuite, alors la composition de mon deck Rika, je l'ai fait de cette manière-là. Cyclamen, Personnage, Erika, Fertilisant, Eleobor, Pétale, Personnage, Glamour, Mudan, euh, Talaya, Bourrasque, Mudan, Jugement Solennel, Elebor, Cyclamen, Bourrasque, Chirubimé, Mudan, Cyclamen, Glamour, Floraison de Feu, Tranquillité, euh, Erika, Pétale, Pélu Pellicule, ouais ça... Amoureux de la rose, Elébor, pétale, tranquillité, bourrasque, allergie au pollen, tranquillité rica, pellicule rica, amoureux de la rose, pellicule, allergie au pollen, Erika la férica, fertilisant miracle, marina, ou euh, marinia plutôt parce que le N comme ça normalement c'est en espagnol et ça c'est du mieux, euh, princesse de fond et un gobelin parvenu. Alors pour l'instant on est dans un deck euh, full comme ça, c'est à dire full rica, sans modif et autres, sans avoir mis des haches et compagnie. Le deck tourne merveilleusement bien. Alors, à voir ce que ça va donner au tournoi. Parce que je pense que celui-ci va être un des prochains que je vais jouer. Pareil. En tout cas, pour les Yugi samedi pour l'instant, il a été imbattable lors des duels. Allez, on en présente un sixième. Ah, on est déjà 6, je suis con. On va présenter un septième ou pas Allez. Je vais vous en présenter un un peu fun que j'ai. Qui, je trouve, peut être puissant. Et en vrai, euh, il ne casse pas trois pattes à un canard parce qu'il n'a pas d'extra-deck. C'est un deck danger slash UMI. Euh, donc, danger Nessie, danger homme-chien, gamme-ciel, euh, kaiju, danger pique euh, dragon des dalles et barbotine. Donc là, je pense que vous avez compris le principe. C'est les barbotines pendant que le dragon des dalles et tout péter. Donc le but, c'est justement de rapidement foutre les barbotines dans le cimetière. Et si besoin, utiliser les effets donc, de Nessie et des, des, des monstres danger. Euh, vu qu'ils peuvent être défaussés, ça permet de défausser des barbotines. Enfin bref, c'est vraiment un deck défausse en fait. Screech, Choix du donneur, Choix du donneur, Kodaru, euh, Kodaru, Tsuchinoko, Homme papillon, Kodaru, Screech, Screech, Miraine de cupidité, <coughs> pardon, 1 x 3, Tornade de poussière, Terraformation, Déferlante et vaglette, Sacrifice inutile, Fardeau du puissant, Monster Reborn, Surface, Humi, Hommage d'Amné, Destruction de cartes, Tsunami, un autre Umi en et tsunami. Euh, what Alors, par contre, là, les Non, c'est bon. Non, j'ai plus de, de Umi que ça, mais. Non, c'est bon, en fait. J'avais peur que. C'est bon. Ah, le deck était arrangé, mais ça fait un moment, je crois que j'avais fait 2-3 modifs et je ne l'avais pas encore rejoué avec. Donc, le deck d'angers. voilà. Je le trouve vraiment sympa, il tombe vachement bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer comme deck, parce que le problème, c'est que si je les fais tous. Ça... Moi, j'étais me... parti pour tous les faire, en fait. J'avais déjà tout préparé, mais je viens me, me rendre compte que ça va être affreusement long de tous vous les montrer c'est euh, un côté que j'aimerais bien en détailler certains du coup je pense qu'on fera aussi des vidéos euh, deck list on va dire avec les détails et comment chacun fonctionne parce qu'on m'a reproché quand j'ai acheté des decks de ne pas expliquer comment eux ils fonctionnent <rire> le principe quand je fais une ouverture en fait c'est juste de vous montrer euh, les cartes qu'il y a dans ces boîtes là si vous êtes curieux si vous ne connaissez pas ce produit là c'est simplement ça euh, comment fonctionne le deck mais moi j'en sais rien en fait je suis pas non plus un, un pro du coup, euh, voilà, je vais vous montrer juste, voilà, il y a encore pas mal euh, de decks, euh, je les ai pas tous mis, du coup, euh, voilà, vous faites pas gaffe au bordel, je suis en plein de travaux, en fait. <rire> et donc, euh, il y a le fond vert maintenant pour les lives le soir, pense aux live. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste, Noël, du Bête Crystallique, du Harpy, du Musique, du Ange Cyber, du Exodia, du Magicien Sombre, du, du Marincès, et j'en passe, j ai, j ai plein de il, y a, il y en a plein que je vais terminer en plus pour ce soir, pour les Yugi samedi. Si vous voyez cette vidéo et qu'on est samedi, c'est que je tente temps de faire le montage avant le midi samedi, du coup n'hésitez pas à venir ce soir en live. Sinon, bah, à la prochaine pour une prochaine vidéo en fait. Ouais, faut que je me motive. Ouais, c'est vrai que ça fait une semaine que je pas fait beaucoup de vidéos, je suis désolé. Euh... J'ai plein de projets en cours, donc voilà. Ça arrive, ça arrive. Oh. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien en attendant. Puis n'hésitez pas à vous abonner et à commenter en me disant justement parmi tous ces decks que je vous ai présentés, lesquels sont les meilleurs et si vous avez des suggestions pour les améliorer, je suis ouvert. Portez-vous bien, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.